Bonjour Corinne Spilvois! pour cette 26e vidéo, comme je vous l'ai annoncé, je vais vous parler de peinture et plus précisément de ce qui m'a motivée pour une série de peintures réalisées avec le portrait de Michael Jackson. Vous vous souvenez peut-être de votre réaction lorsque vous avez eu entendu l'annonce de sa mort il y a bientôt 4 ans. Et malgré que je ne sois pas, proprement dit, une fan, j'aime beaucoup sa musique et j'ai d'excellents souvenirs qui y sont reliés. Par exemple, un concours de danse entre amis sur Billie Jean. Cette musique me portait et je pense que ça se sentait parce que j'ai gagné. Et puis, à dos, je regardais les Jackson 5, le dessin animé. J'adorais cette musique. Donc, à l'annonce de sa mort, c'était un choc. Et je me suis demandé ce qui faisait de lui une star si particulière à mes yeux. Je me suis rendu compte que la plus grande fascination était due à ses multiples facettes. Noir, blanc, homme, femme, adulte, enfant, ange, démon, même avec sa voix fluette quand il parlait et que toute cette puissance qu'il avait quand il dansait, quand elle chantait. Et comme j'adore capter l'essence, les personnes que je peins, Michael Jackson m'a inspiré. Comme vous voyez, j'adore les couleurs. Et elles sont parfois un petit peu surprenantes. En fait, elles m'inspirent. En général, je démarre avec une esquisse, puis je me laisse appeler par la couleur ou les couleurs qui m'appellent. Et final, c'est de savoir s'arrêter. Mais c'était un défi que j'adore. Voilà pour aujourd'hui, je vous dis à demain pour vous faire reparler de génie. Au revoir, à bientôt